bonjour à tous j'espère que vous allez bien en tout cas pour ma part ça va nickel aujourd'hui on se retrouve sur Grand Turismo sur PC alors bien entendu en attendant Grand Turismo 7 nous allons jouer à Grand Turismo PC qui est enfin, en fin de compte une version émulée de la version PlayStation Portable de Grand Turismo alors si vous aussi vous avez un PC portable très peu puissant mais que vous voulez retrouver un peu la sensation de Grand Turismo et bien Grand Tourismo PlayStation Portable sur PC même vaut franchement vaut le coup hein, par rapport à ce qu'il propose. Euh, sur cette version PlayStation Portable de ce Grand Tourismo, il n'y a pas entre guillemets de mode euh, grand Turismo, c'est-à-dire un mode de carrière entre guillemets où on avance, on évolue et tout. Non, ce mode de jeu, en tout cas, le mode solo de grand tourismo, est très bien mais très bien adapté pour la console portable de Sony, la PlayStation portable, tout simplement parce que les courses sont rapides et tout, et on se fait facilement euh, euh, suffisamment d'argent. Il suffit juste d'augmenter un peu les tours, comme vous pouvez le voir ici. Si je augmenté les tours, ben, on gagne un peu plus d'argent ou pas. Mais pour la vidéo, en tout cas pour euh, oui, en tout cas pour la vidéo, euh, on va faire juste un tour. Comme vous pouvez le voir, il y a trois modes de jeu. Si je repars dans le menu, alors nous avons le mode course simple, le course classique, le défi dérapage, qu'on peut aussi voir dans Gros Turismo 5, et le contre la montre. Euh, nous avons aussi euh, ce qui peut sembler être le permis, qui nous apprend à manier euh, bah, les véhicules et tout, à connaître les choses, dans le défi pilotage. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble avant d'attaquer, voilà, ABCDEFGH. Et ensuite, nous avons le garage. Alors le garage, en bas, vous voyez les marques de voitures euh, qui défilent. C'est tout simplement parce que euh, chaque jour, en tout cas chaque jour dans le jeu, il y a des nouvelles marques de voitures qui arrivent. Donc n'hésitez pas à aller régulièrement checker ça, euh, s'il y a une marque qui vous intéresse. Alors après, on a le statut ici, on a les options. Est-ce que je peux vous montrer mon garage, le garage je ne sais plus où est-ce qu'on va pour ah, la collection de voitures carré et carré. Voilà, ça c'est ma petite collection euh, personnalisée, les 100 dernières acquises, ok. la petite 206, la petite 206 RC 2003, la Pontiac euh, GTO, la Lamborghini Countach, 25e anniversaire, la Shelby et la Mitsubishi Lancer Evolution. Euh, ce qui est bien aussi avec cette version PlayStation Portable, c'est que si vous avez Grand Tourisme 5 sur PlayStation 3, ben, vous pouvez transférer vos voitures que vous avez gagnées dans cette version portable, dans le garage de Grand Tourisme 5 et y conduire éventuellement. Ben, on va se lancer une petite course, on hein, va voir à quoi ça, ça ressemble à peu près. Normalement, si tout se passe bien, c'est correct, c'est carré. On va regarder le tracé à peu près. Ça, c'est un long tracé qui, qui est long. Hein. High Speed Ring. C'est un tracé que j'apprécie bien, mais pas tant que ça. Driving Park, il y a un tracé que j'aime jouer, mais on va le faire après, le temps que je le retrouve. Difficulté, allez, difficulté. Tracé normal, trajectoire. On va mettre, oui, je ne connais pas encore euh, le truc par cœur. Et on va conduire avec quoi Qu'est-ce qu'on va conduire On va conduire avec euh, la Lamborghini, pourquoi pas L Automatique et tout, tout en automatique. Alors, on peut. Allez tenter de retrouver la sensation de simulation, euh, beaucoup plus simulation qu'il propose, on peut le faire, c'est dans euh, options de la voiture, vous voyez la physique de pilotage, professionnel, standard et tout, on peut, direction active, moi j'ai mis non, on peut, c'est possible, pas tant que sur euh, les versions console, mais c'est possible, on va commencer la course et il n'y a pas beaucoup de gens euh, sur le terrain, c'est normal j'ai envie de vous dire, tout simplement, ben, bah, la a son passion pantale, passion pantale pâteau pas si puissant que ça. Ok, qu'est-ce qui ne va pas là Je ne comprends pas, il y a un truc qui déconne. Je pense que c'est mon périphérique, ma manette déconne un peu et je ne comprends pas pourquoi. Bon, on va, on va, je vais juste changer de vue, voilà, je peux faire cette vue-là. Mais euh, si ma manette déconne, je vois pas comment on peut gagner cette course. Hein. <rire> ok. Alors désolé si vous entendez le tac tac tac des manettes, c'est tout simplement puisque ben, j'enregistre avec euh, le truc de l'iPhone là, le petit de iPhone de l'iPhone et le jeu il ben, enregistre directement sur, euh, oh là, sur, euh, sur PC, l'enregistrement avec le Windows R, Windows Alt R pour ceux qui savent, changer encore de vue, voilà, vue là aussi, on a cette vue là, Ouh. Alors je vous montre à peu près toutes les vues qu'on peut Après moi j'aime bien la vue pic, Mais pour cette course, on va terminer cette course en vue extérieur comme ça Mais euh, mon joystick là il tourne quasiment qu'à droite il peut, il peut pas faire euh, à gauche, gauche gauche gauche droite et tout là Ça, ça m'énerve Ok Ok d'accord Tac Bon c'est assez facile la difficulté c'est pas grand chose, quand on arrivera à la difficulté B ou A ça va être autre chose. Il y a un problème avec le joystick, je ne comprends pas pourquoi. Après voilà on a qu'on a l'habitude de voir sur Ground Turismo. Niveau B atteint, on gagne 12 000 et normalement... Alors on peut tout de suite attaquer avec euh, le, bot, euh, le bot B, le rang B en tout cas. Mais euh, je ne vais pas le faire dans cette vidéo. Nous allons aller sur un autre circuit que j'aime bien. Déjà, mon joystick, est-ce qu'il fonctionne correctement Il a l'air de fonctionner correctement, hein, mais je ne comprends pas pourquoi. Quel est le circuit que j'apprécie bien C'est C'est un circuit où on peut faire, j'allais dire, du rallye, mais euh, ça ici si prête. Je crois que c'est Trial Mountain. Ou euh, si je crois c'est celui-ci. Non, c'est pas celui-ci. Comment ça fait ce circuit Ah, oh, nous, ne vous inquiétez pas, moi. je ne comble pas le manque. D'autant plus que je ne suis pas un très bon commentateur en live. Euh, en même temps que je joue, en même temps que je parle. Donc. Euh... <rire> Il est où ce circuit euh, C'est celui-là Non, c'est pas ça non plus. Il y a un circuit que j'apprécie énormément sur euh, ce grand tourisme-là. Il est où Il est où ce circuit Je pense que j'ai déjà eu un C dessus, un truc du genre. C'est pas Driving Park Parce qu'on va le faire Non, on n'a pas fait celui-là. Atomé, Non. Ça aussi j'aime bien. Sur les versions euh, console. Mais je retrouve plus le circuit que je kiffe énormément jouer. Ah. ah. Pourquoi donc C'est pas les Alpes, non, non, non, non. J'ai oublié de checker si c'était. Non, c'est pas ça non plus. Tac, tac, tac. C'est pas ça non plus. Ça, c'est dans la neige. Circuit de neige. Ah, oh, Cette voiture, bien, on peut pas équipé de la chaussée au circuit. Et non, la sélection de voiture. Est-ce qu'on va faire une voiture niveau neige Oui, on peut. On peut, on peut. On va prendre la petite 206 RC ou la Mitsubishi Launcher Allez, on va prendre cela, la petite 206 RC. Euh, le terrain il est assez grand, pas ah ouais, 1000. Euh... Je sais pas en fait. Ouais, on va partir sur ce circuit. On va aller en B, toujours combien de tours 2000 Ouais, 2000. 2000, 2000, 2000 et euh, sans plus tarder on part dessus alors sur l'émulation ce qui est bien on a plusieurs choix de vitesse alternative 1 et alternative 2 pour tenter de toucher les 40 euh, 60 fps en alternative 2 je mets entre 120% et 200% mais euh, quand on est en course ah mais c'est celui-ci hein bah ben oui c'est mon circuit favori c'est celui-ci que j'aime bien on a un tour, bon, on va refaire un tour juste après. Hein. Et, vous voyez, si j'essaie, attendez, voilà, hop, hop, hop on monte un peu. Et si je veux essayer d'atteindre plus que les 30 FPS qu'on nous propose là, je mets en alternative 1 qui est au moins de quelques quelques je crois 115% pour avoir 5 FPS en plus sur les 60. Parce que de base le jeu est en 30 FPS constant, mais comme vous êtes sur régulation, vous pouvez augmenter la résolution. Le nombre d'fps, mais en tout cas pour moi je trouve que ça dénature un peu. Voilà, comme par exemple là, ça dénature un peu euh, ce grand tourisme sur euh, PlayStation Portable. Euh, mais pour certaines courses, avoir 35 fps, voire 60 fps, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus plaisant à jouer. On va remettre en vitesse normale et on va refaire un tour de cette course. Vous avez vu, elle est très courte. C'est pour ça que j'aime bien ce circuit parce que quand on a une voiture hyper puissante et que le circuit est très court on peut gagner facilement beaucoup et si vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous bien entendu alors option de circuit rang, euh, on va mettre rang B pour qu'il y ait un truc à faire et on va démarrer tout simplement avant de, de conclure la vidéo voilà. on va se mettre en vue Start. cockpit il ressemble à ça alors j'aurais aimé que les voitures en tout cas en ce moment là je joue à GT5 sur PlayStation 3 du coup et ce qui est dommage c'est que pas toutes les voitures ont la vue cockpit c'est vraiment les voitures premium et les voitures standard et non non pas du coup ce qui m'oblige à jouer pas comme ça non plus mais à une vue comme ça mais vue par choc vous voyez ce que je veux dire ou pas. mais euh, moi j'aime pas j'aime préférer la vue cockpit à la limite ils ont fait ça sur GT5 qui avait pas trop de modélisation mais juste une position comme ça j'aime bien donc pourquoi pas mais ils l'ont pas fait donc c'est dommage mais moi j'aime bien j'ai envie de cockpit comme ça même si c'est pas modélisé à fond donc euh... allez une petite dernière ah je débloqué le niveau A c'est bien le niveau A en tout cas plus vous débloquez de rang plus votre course en un tour, 2 tours, trois tours, etc euh, sera rentable et il y a une course qui est comme ça je vous montre laquelle c'est. si jamais vous voulez vous lancer et farmer rapidement euh, elle se situe où cette course c'est celui là Driving Park, ce tracé là, c'est un truc qui vient plus niveau difficulté haut oh, et bien, plus vous allez gagner de la monnaie. Nous allons changer de circuit, partir sur un circuit un peu, euh, je vais dire qui zigzague un peu, mais on va partir sur celui-là. Oh là là, normal. Bon, J'ai pas encore débloqué de truc, inversé non plus. On va faire en normal. Trajectoire. Euh... Et si on mettait trajectoire, on mettait... si on mettait pas de trajectoire pour conclure. Pour voir un peu comment je m'en sors. J'ai jamais fait son trajet J'ai jamais fait son trajectoire. Ce sera l'occasion. Ce mais cette fois-ci, pas en 206, mais en Métubiti. Ah, j'arrive même pas à prononcer. Quel dommage. Alors, bien sûr, vu que c'est un peu de l'émulation j'ai pas réussi à paramétrer à fond pour avoir euh, toutes les lettres correctement. Donc, voilà, ouais, il y a quelques bugs graphiques des fois sur ce PC portable. Mais en tout cas, sur le PC portable que j'ai et que je joue à ce grand Turismo euh, Plastiant Portable, du coup, sur PC. Et là il a plus que 2 GHz euh, Ouais, plus de 2 GHz Et en turbo boost il va jusqu'au 3 GHz Et sur mon ancien PC portable oh là là ça change, ah oui ça change Oulala oh ça change beaucoup Et sur mon ancien PC portable j'avais que 1,35 GHz quand j'étais en boost Du coup pour faire tourner grand tourisme sur, euh, sur PC J'avais du mal et j'étais autour des 10 FPS Alors je fais un jeu de course autour des 10 FPS Forcément, vous allez choisir. Alors, il n'y a pas le tracé, c'est compliqué. Hein il n'y a pas le tracé. Mais on va essayer de s'en sortir. Ok, d'accord. Je pas beaucoup parce que je suis concentré parce qu'il n'y a pas le tracé. Parce que quand il y a le tracé, forcément, je peux parler et tout, etc. Et être, je vais pas dire moins concentré, mais me permettre. Parce que bah, j'essaie de, de suivre quelque chose. J'essaie de suivre le film. Mais bon. Voilà, un tour, je suis arrivé deuxième, 59 secondes le euh, tour. Pourquoi pas, pourquoi pas. Voilà comment ça se présente un peu euh, la chose. On peut changer la caméra pour la rediffusion, comme ça. Et comme ça, il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas de mode cockpit. Mais on était sur PlayStation Portable à l'époque. Et la contrainte technique de la PlayStation Portable, ce n'était pas que sa puissance. Mais il y avait aussi son support de stockage, c'est-à-dire l'UMD disque. Et l'UMD disques. Alors là, le support de stockage, c'était jusqu'à 2Go je crois si je ne me trompe pas. Il y avait des jeux qui faisaient 1 Go et quelques. Donc euh, vous voyez 2Go pour essayer de tout. Donc forcément, il y a des choses à faire pour euh, compresser les choses, etc. Donc euh, voilà, c'était Grand Turismo sur PlayStation Portable, en tout cas grand Turismo PlayStation Portable sur PC. En attendant que Grand Turismo 7 arrive sur PC. Si vous voulez un grand Turismo sur PC, vous avez compris où est-ce qu'il faut y aller. Moi je vous dis à la prochaine et salut à tous pour de nouvelles vidéos. Salut à tous, c'est Gosei, à la prochaine, bye.